Une vieille colère de Michel Maisonneuve aux éditions Gaïa. Alors Michel Maisonneuve a écrit du théâtre, des romans policiers, des romans d'aventure. Là, dans ce roman, je dirais que c'est plutôt un roman presque historique. Donc on est avec Daniel, qui est un ado un peu à fleur de peau et qui a des fragilités au niveau du cœur. Et il profite d'une hospitalisation pour aller rendre visite à son grand-père qui, lui, est au seuil de sa vie. Et au fil, au fil des discussions, euh, le grand-père annonce à Daniel qu'il s'appelle pas euh, Joseph Viterbo, mais La Croce. Et à partir de ce moment-là, euh, Daniel se pose euh, plein d'interrogations sur euh, euh, leur passé euh, familial italien. Il va voir sa mère, il interroge sa mère, sa mère lui dit « Non mais t'inquiète pas, c'est sans doute Alzheimer, euh, il raconte n'importe quoi ». Bon, il n'est pas très satisfait de cette réponse donc il va interroger sa grand-mère aussi et sa grand-mère lui dit non mais il faut pas ressortir les vieilles histoires ça sert à rien euh, euh, voilà donc faut pas écouter les, sorn les sornettes de, de ton grand-père et voilà on est parti pour une histoire de deux trajectoires qui sont liées par les liens du sang et euh, et, et, et voilà, c'est sur les noms dits familiaux et sur les souvenirs qui, qui vont ressortir au fur et à mesure que, que le grand-père va parler. Alors c'est un roman qui se passe dans le sud de la France, je, de mémoire près de Marseille, mais on va surtout parler de l'Italie et euh, on va avoir un éclairage sur l'histoire et notamment sur les nere qui sont les chemises noires et qui étaient une milice volontaire de la sécurité nationale. C'est un, un récit euh, marquant sur ce que nous sommes, sur ce que la société, dans quel état est notre société. Et puis c'est avant, avant tout une histoire d'amour entre un, un, un grand-père et son petit-fils, et euh, de filiation, de racines, et aussi de liens entre la France et l'Italie. Euh, voilà, c'est un roman court, euh, mais très efficace, et ça permet de de faire un éclairage sur le passé euh, italien. Voilà, je vous en souhaite une bonne lecture.